ou quoi Tranquille ou quoi Ouais ouais tranquille, du nouveau dans l'histoire de Shakira et Gérard Piqué. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Shakira, c'est celle qui chante « ou bien encore bon je sais que vous avez reconnu euh, la mélodie et pour ceux qui ne voient pas qui est Gérard Piquet, Gérard Piquet c'est l'ancien euh, défenseur du FC Barcelone et de l'équipe nationale de l'Espagne ils étaient en couple, ils étaient mariés et oui ils faisaient tous les deux le tour du monde, on se souvient tous de Shakira qui faisait ses concerts et qui conviait tous les joueurs du FC Barcelone à venir danser des danses chaloupées, des danses, euh, voilà quoi, des danses, euh, allez, des danses serpentales. Et oui, Shakira avait une connexion vraiment très très forte avec Gérard Piqué, C'était un couple star dans le monde hispanophone. Il faisait le tour de tout le monde entier, partout où ça parle espagnol, Gérard Piqué et Shakira étaient connus. Vous vous rendez compte de cette dinguerie Et là, mesdames et messieurs, le divorce a été prononcé il y a un petit peu plus d'un an, euh, suite à une tromperie. Oui, euh, Gérard Piquet euh, a trompé euh, Shakira, ce qui a créé un choc monumental. Tout le monde s'est dit, mais attends, t'as Shakira la meuf qui bouge comme ça et toi tu vas la tromper Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème ou quoi Gérard Piqué qu'est-ce qui se passe on n'a pas compris. Ensuite, on a pu constater que Shakira euh, commençait à avoir des problèmes avec le fisc espagnol. Oh là là, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que Gérard Piqué, en plus de l'avoir trompé, il l'a foutu encore dans le caca au niveau du fisc. Et attention, mesdames et messieurs, il l'a trompé, mais pas avec n'importe qui. Il l'a trompé avec la maman d'un collègue, la maman d'un coéquipier du FC Barcelone, un jeune joueur. Sûrement, ce joueur est venu avec sa maman, parce qu'il est encore mineur, mesdames et messieurs. Il est encore mineur et il joue déjà avec les pros. Il a du talent, on va pas se mentir, il s'appelle Gavi. Il a dû être accompagné de sa maman pour venir à l'entraînement. Et Gérard Piqué s'est dit « Ouh, il y a quelque chose à piquer !» On va pas se mentir que Gérard Piqué, son nom, j'ai l'impression, qu'il a été choisi. Hein. Ouais, d'habitude, les gens ne, ne choisissent pas leur nom. Mais on ne va pas se mentir que Gérard Piqué... Il a piqué le cœur de Shakira, il a piqué la maman de l'autre, il a piqué tout le monde Gérard Piqué, arrête de piquer Donc Shakira, euh, suite à, à ces déferlements euh, de mauvaises nouvelles et de tragédies qui sont venues euh, euh, bouleverser sa vie, elle a pu trouver la force de surmonter tout ça et nous sortir une musique, mesdames et messieurs qui désingue littéralement Gérard Piqué et elle y va fort hein. Elle commence à parler dans les détails comme quoi lui c'était un radin avec l'argent que voilà il respecte rien et ensuite elle s'est lâchée dans la haine et on va pas se mentir sa haine est justifiée hein, parce qu'on ne trompe pas sa femme normalement. Oui tout le monde dit ouais, là, là, là. normalement on ne trompe pas sa femme on est dans une société <rire> allez vas-y vas-y vas-y vas-y mais sinon c'est pas bon c'est pas bon les gars vous comprenez Ce n'est pas bien. C'est pas à Shakira de dire « Oh, oh hein, c'est Gérard Piqué qu'à foutre. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Vous comprenez Oui, voilà, donc euh, Shakira a pu surmonter tout ça. Et elle a su transformer cette tragédie en un art musical. Mais dedans, elle a un petit peu dérapé. Parce que moi, je la soutiens dans son combat, mais on va pas se mentir. Tu peux pas tout dire. Tu ne peux pas tout dire. Elle est carrément partie dire. Que Gérard Piquet a laissé une Ferrari pour une Twingo. Mais quel manque de respect pour tous ceux qui ont une Twingo Quel manque de respect pour tous ceux qui ont une Twingo Tous ceux qui ont une Twingo et qui sont d'accord avec toi, ne vont pas te soutenir. Comment tu peux parler des gens qui ont une Twingo Est-ce que tu connais le prix de, de, juste de l'entretien d'une Ferrari Hein Tu sais Juste l'entretien d'une Ferrari, tu peux acheter au moins 3 ou 4 Twingo. Hein Donc, bien sûr, il y a des gens qui se disent, bon moi, euh, quand j'ai envie de mettre de l'essence euh, dans une voiture, j'ai pas envie de mettre 8000 euros. Parce que la Ferrari, ça consomme trop. Les Ferrari, là, laisse tomber. Il y a juste un pneu qui creve. T'achètes une Tungo avec le pneu. T'achètes le logo Ferrari. Hein. Tu le poses sur ta Tungo. Ta Tungo, elle grimpe. Tu te rends compte Mais comment tu peux comparer des femmes à des voitures. Tu te compares toi-même à une Ferrari. hein Donc toi, tu es une Ferrari. Hein, je peux te dire que les Ferrari, ça consomme beaucoup trop. Alors, il va falloir que tu redescendes. Hein tu consommes trop. Consomme trop. Toujours, il faut mettre de l'huile, il faut mettre de l'essence. Hein Dès qu'on met l'accélérateur, il n'y a plus d'essence. hein Donc oui, il y a des gens qui préfèrent la Tungo. Et tu ne vas pas te blâmer les gens pour ça. Hein. Donc d'accord, Gérard Piqué a lâché une femme. On ne sait pas. On ne te connaît pas aussi. Hein. Tu commences à parler. On ne te connaît pas. Hein. Il a lâché une femme pour une autre femme. Lui, dans son esprit, toi, il t'a mis dans le caca, dans le fisc et tout, et il est parti avec l'autre. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Lui là, c'est à nous de dire s'il est parti avec du caca ou s'il est parti avec du bon. Ou bien... En tout cas, mais je peux comprendre, ça fait mal.